Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on voit ici devant nous euh, le DAX, comme je vous l'avais dit hier euh, il y avait une bonne probabilité pour que le marché continue à monter jusqu'au 61,8% de retracement de Fibonacci et c'est ce qu'il a fait. Donc on voit très bien les bougies qui, ont, qui se sont suivies donc bougie verte ici de la hausse et on arrive à ce moment-là euh, actuellement donc à 61.8 de retracement du Fibonacci et on voit un stochastique qui est suracheté. Alors à ce moment-ci bon, que faut-il faire Eh bien il n'y a, a pas photo, il n'y a qu'une technique à utiliser euh, lorsqu'on a un marché comme ça et qu'on est sur un point qui peut être un point de, de réaction assez fort, c'est du scalping. Donc inutile de, de continuer à se positionner à la hausse maintenant, c'est beaucoup trop dangereux. Donc si on va voir sur le carrément, ici on était sur le 1 jour, on va sur le 1 minute, eh bien qu'est-ce qu'on voit eh bien On voit donc qu'on a eu une première cassure des 61,8% et puis on a des réactions. Donc on peut avoir plusieurs réactions et on peut avoir des réactions assez violentes ou bien le marché peut encore casser, aller plus haut, aller se retourner euh, plus haut aussi. Donc il n'y a que le scalping dans une situation comme ça euh, qui peut vous assurer de faire, euh, de faire des gains. Soit si vous ne maîtrisez pas bien le scalping ne faites rien pour le moment parce que c'est trop dangereux ou si vous vous positionnez ben mettez votre, euh, votre stop loss très vite à zéro. Donc vous voyez quand vous avez une cassure ici donc quand vous vous positionnez eh bien vous mettez très rapidement dès que possible votre, euh, votre stop à break-even de manière à, à sécuriser votre position mais euh, il y a très, très probablement il va y avoir des, des réactions à ce niveau-ci, hein, 61.8% de retracement de Fibonacci. Vous voyez on l'a touché une première fois ici puis il y a eu une réaction ici, si on re recasse une fois, on recasse une deuxième fois, on peut aller plus haut mais impossible de faire une, une prédiction à ce niveau-là, c'est beaucoup trop dangereux. Euh, donc vous voyez très bien ici euh, sur, le, sur le 15 minutes les réactions, une première touchette une forte réaction ici et une seconde touchette. Donc vous voyez à quel point euh, les niveaux de support et de résistance sont très très importants. Donc c'est quelque chose que vous devez apprendre à maîtriser. Et puis bon, si vous voulez, euh, si vous voulez trader, il n'y a pas photo, c'est aussi le scalping que vous devez apprendre. Euh, cherchez n'importe quelle manière de trader, les traders professionnels, les traders qui ont des bons résultats dans un marché comme ça, mais ils, vont, ils vont faire du scalping. Donc euh, inutile euh, dans un marché comme celui-ci d'essayer de faire des day trades ou des swing trades, vous n'aurez pas de bons résultats. Donc la seule position à prendre c'est une position en scalping en étant très très prudent, euh, n'anticipez pas non plus un retournement parce que vous voyez qu'on euh, peut casser, on peut se retourner ici mais si vous vous positionnez à la vente et que vous ne prenez pas rapidement euh, vos bénéfices, ben vous voyez que vous perdez le, tout votre bénéfice, tous vos gains parce que vous voyez vous avez des, des réactions. Ici on a des mèches vraiment très importantes, vous voyez ici en 15 minutes les mèches importantes qu'on a eues ici donc une forte volatilité et euh, tout peut se passer. Vous voyez ici en 15 minutes on casse mais si on va voir sur les unités plus petites, très difficile de se positionner. Vous vous positionnez à l'achat par exemple ici mais prenez vite vos bénéfices, Coupez vite au, au moins une de vos positions ou une partie de vos positions et prenez des gains. Donc c'est la meilleure manière de, mmh. de mmh. se positionner dans un marché comme ça. Vous pouvez faire des gains mais ces gains vous ne les ferez qu'en scalping. Donc euh, à quel moment rentrer, à quel moment ne pas rentrer, c'est ce que vous pouvez apprendre dans, normalement dans les bonnes formations au scalping, que ce soit la mienne ou une autre formation. Vous trouverez certainement euh, des conseils euh, qui vous aideront. Apprenez donc à utiliser quelques indicateurs, quelques bons indicateurs qui vont vous confirmer à quel moment rentrer, à quel moment prendre vos bénéfices. Mais en tout cas lorsque vous êtes sur un, sur un point euh, important comme ceci, soyez très prudent, n'anticipez pas le retournement parce que vous voyez ce qui se passe actuellement. Donc on casse les 61.8 et on peut avoir des réactions très rapides, on peut aller plus haut. Euh, c'est tout à fait possible mais euh, difficile, difficile donc de se positionner. On est effectivement dans une tendance haussière mais vous voyez qu'ici donc on est sur une unité de temps une heure. Vous voyez comme ça a stagné longtemps ici donc c'est en scalping que vous aurez euh, des bons résultats comme ça et profitez aussi des mouvements, des mouvements haussiers comme, comme celui-ci. Mais prenez régulièrement vos bénéfices sinon vous allez euh, vous allez perdre une grosse partie des, des gains qu'il est possible de faire. Donc maîtrisez bien le trading de cette manière-là en apprenant d'abord à faire du scalping. Donc vous voyez dans la pratique si vous regardez mes vidéos que c'est vraiment avec le scalping que vous aurez les, les meilleurs résultats. Donc peu importe le broker, prenez bien sûr des, des brokers que des traders expérimentés vous conseillent comme ceux que je conseille dans mes formations. Euh, mais ce n'est pas ce qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence c'est vraiment euh, de maîtriser une méthode de, de trading à court terme, là ça vous donnera des bons résultats peu importe la plateforme euh, et ce n'est pas si vous payez un pips ou deux pips ou trois pips de commission, ce n'est pas ça qui va faire la différence, c'est vraiment une bonne méthode euh, de trading, une bonne méthode de scalping qui vous permettra de devenir un bon trader. Faut pas croire qu'il faut des années pour, euh, pour apprendre une méthode de scalping comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos. Il y a moyen d'apprendre très rapidement des bonnes techniques, après bien sûr c'est avec la, la pratique que vous allez éliminer les erreurs courantes qu'on fait comme celle de, de se positionner euh, trop rapidement à la vente, lorsqu'on arrive sur un marché comme ça. Donc, euh, c'est avec la pratique que vous verrez cela. Vous pouvez commencer, bien sûr, sur un compte de démonstration, mais après, sur un compte réel aussi, un petit compte réel, de manière à apprendre à, à maîtriser aussi psychologiquement les gains et les pertes que vous pouvez faire en trading. Voilà j'espère que vous appréciez mes vidéos. Mettez un, un pouce bleu vers le haut si c'est le cas, partagez-la parce que j'espère que euh, d'autres personnes pourront bénéficier de, de ces conseils et euh, éviter des erreurs et ainsi euh, augmenter les, les possibilités de gains avec le trading. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben c'est le moment, abonnez-vous. Et je vous retrouve très rapidement. Bon trade et soyez prudent surtout. À bientôt